Ok Centrale, rappelle moi ce qu'on cherche. Des documents, euh, le début d'une énigme plus spécifiquement. Et tu as moins indication quant à l'endroit C'est devant la bibliothèque et j'ai ce poème. Alors, écoute bien. Au cœur de la végétation, tu trouveras la solution. D'ébène et d'Ivoire, elle te racontera une histoire. Ok, j'ai. Tout va bien, j'en Allo, centrale Oui. Euh... Je pense qu'il va falloir trouver une autre équipe pour les documents. Mais j'ai très habilement caché le corps. Mais comment ça, le corps Mais <rire> rentrez au QG tout de suite, agencé. Oui, oui. Et dis donc là, j'ai vu le style est trop beau. T'as mis de l'engrais Non, non, non, rien. Ouais, j'ai vu il pousse super bien. Je Ça doit être la terre.